Madame la famille j'espère que vous allez bien. Nouvelle énorme vidéo. Il y a plein de personnes derrière moi qui sont en train de s'embrouiller parce que je leur ai expliqué le concept c'est quoi En fait je vais avoir des ballons et ça va être une allumette, Le dernier en vie, il va pouvoir sélectionner, bah il prend le jeu vidéo de son choix. Vous allez voir, il va avoir plusieurs tours. Ils sont combien Ils sont 12 On va faire deux éliminés par tour. Je vous présente les participants, c'est parti. Adam et Ronaldo. Enzo, Ronaldo. Enzo. Alexis euh, Manuel Nayer. Euh, euh, allez, allez. de Azad, euh, il Ryan, Ryan, Où ça, Ronaldo faire le les règles, les gars, écoutez bien. Si moi je tire et quelqu'un l'attrape comme ça, il est pas éliminé. Mais si la balle tombe, il est éliminé. Et si par exemple j'attrape la balle comme ça et je touche là sous les mains, et bah ben, sous les mains, il est éliminé, à part s'il la rattrape au vol. On n'a pas le droit d'accrocher quelqu'un, on n'a pas le droit de balayer quelqu'un. arrête toutes les règles sont autorisées, il se débrouille. Là, là, je suis avec mon pote, tu t'appelles comment Joyce, t'as quel âge 8 ans, et il m'a dit, vas-y, bah dis- moi Veux que j'allume B, le grand papa avec son, son, son pyjama ja son pyjama bleu, il veut que j'élimine lui. Pourquoi tu veux que j'élimine Les petits sont méchants. Premier tour, ça va être frappe du pied gauche. Point de penalty pied gauche. Vous êtes prêts Premier tour. Ça, là, je vais tirer une fois au hasard pour voir comment fait. Que ça va être de tirer sur un côté, j'ai vu ils allaient tous à droite là non Les gars, je vais pas vous démoraliser, mais là, il vient de tirer du pied euh, faible. Qu'est-ce que vous pensez de la puissance du pied faible J'ai l'impression qu'ils veulent me piser moins. Ah ouais Tu eh, penses ouais, bien. Si tu l'attrapes, tu l'as mis sur quelqu'un, c'est carré. Ouais la du coup. Non mais c'est la roi, c'est un roi, c'est un roi Qui Ooooooh ouais, Tu échappes le tiré, c'est le tien, c'est mort bon. Ooooooh oh on a fait un strike les mecs, on l'a touché deux personnes en une. Alors déjà on a la barre mais je vais voir votre version. touché les deux. Ça Ok, Moussa il dit que ça l'a tué donc Moussa il a éliminé. Ça tue en premier. Ok, on va garder la lentille. Attends, déjà on veut la version d'Adam, Adam ça l'a touché ou pas Ça pied, ce tu innocent Est-ce que tu es innocent innocent. Ok. Après vérification, Adam ça l'a pas touché donc du coup il a encore envie. Là on a touché Adam, il m'a donné une technique, tu m'as dit de faire la feinte et de tirer ça a marché. Azat il s'étend de la Il m'a attaqué gros Il m'a attaclé Qui a C'est lui ici Azat je vais pas dire qui, mais il y a quelqu'un qui veut ta peau à la mort. Et il m'a dit élimine Azat. Je peux pas te dire c'est qui, tu verras à la fin de la vidéo. ça veut dire que là si tu gagnes... Non je sais pas, c'est dans les gens qui sont ici, il y a un hypocrite. C'est lui là C'est lui Ok. Donc les gars maintenant on va passer au deuxième tour. Cette fois-ci, je vais avoir le ballon dans les mains et je vais dégager comme un goal comme ça. Mais où euh, oui, oui, Non mais c'est où Elle dit ce petit peu d'attaqué les barres. Wow. Oh Azat oh. Azat, t'as eu chaud Ah t'es trop fort Azat oh. oh Elle a Alexis Elle a Alexis Merci. Alexis, bien. Alexis, est-ce que le ballon s'a touché Ouais. Ok, dommage pour toi, bien joué. Encore un éliminé les gars, pour le même tour. et hey, pour cette frappe, écoutez, pour cette frappe, Younes va tirer en cloche. Il va pas tirer fort. Donc le, celui qui veut l'attraper, il l'attrape, il élimine. Celui qui veut skiller, il est une... Élimine est une... ah Le monde est méchant, le monde est méchant, <rire> Est-ce est est est que, est que tu vas tous les, les sortir un oh, par un hein. hein? Est-ce que tu vas tous les sortir un par un Vous, hein, vous avez vu <rire> comment tu... j'ai vu ça. Non, vous savez moi j'ai ouais. entendu dire qu'on veut m'éliminer, c'est vrai. Hein. <rire> Donc là les mecs, ils Tous les éliminés, venez les éliminer. Je vais vous donner une chance. Alors là les gars, vous avez le ballon, vous avez le droit d'éliminer deux personnes. Vous frappez deux par deux. Vous êtes prêts Quand ouais, ah, vous voulez oh ah, ça, pas, attends, attends, attends, attends. On va regarder à la barre Je je je sais pas ça On va regarder à la barre mais franchement ça fait une action Super classe, masterclass. Je sais pas ça de ça je sais pas ça. Du coup la balle elle a fait ça, regardez les, les, les, les frères ils ont tiré, elle a rebondi, il l'a attrapé Donc du coup, il a éliminé Mini Messi, Mini Messi Non ça non voit... non, elle a pas fait ça Elle a tapé ses mains, elle a rebondi, il l'a attrapé Après vérification de l'avant les gars Azat a bien réussi à attraper la balle Elle a fait comme ça, il l'a attrapé Et il a éliminé Mini Messi ah, Attends, attends, je, je laisse pas lui me mettre de, de, de, de la poudre sur le... T'as vu ce que t'a dit, dit tout à l'heure que quelqu'un être éliminé ouais. C'est pas Mini Messi C'est qui C'est-à-dire qu'il est toujours parmi nous frères il est toujours parmi nous, il est peut-être dans les buts ou alors il est autour de nous. Okay, c'est pas Milly Messi, poto. Il vous reste une frappe pour éliminer encore une personne Azat, il est mort 3, 2, 1, c'est parti Là les gars, ils sont 5, il y en a 2 qui vont sortir, ça va être des tirs classiques, donc pied droit, j'ai droit de tirer comme je veux. Les, les gars, on va faire un truc êtes en quart de finale, on a Azad qui a été ciblé par beaucoup de personnes ici mais qui pour l'instant est encore en vie. On a Comment tu t'appelles Lui, il a une technique très intéressante parce qu'on l'entend pas, il va arriver au final, il va gagner, il va faire Ouh les gars, j'ai gagné Personne ne l'aura vu, tu vois Toi, t'en penses quoi pour l'instant Ça va Ça se passe bien Ça se passe bien Ok. Moi j'ai une question à poser, ouais. si vous devriez éliminer une personne parmi tout le monde, vous éliminerez qui On commence par toi, C'est qui Une personne Personne okay. Souriba, lui, il est, est mon posteur Ok, Souriba, c'est okay. qui Ok, Asa ah t'élimine qui Dès que j'attrape la... la balle Tu vis qui dès que la balle hein, je lance la balle <rire> <rires> Mais vous voulez vous fait fait qui? <rire> <rire> <rire> <rire> Moi les gars, j'ai pas de préférence, <rire> franchement <rire> que le meilleur gagne, oh, c'est oh, classique En vrai, Je vais essayer de faire la les gars Ok, ça passe Ah Enzo, c'est limite hein, t'as pas droit de faire ça la prochaine fois c'est éliminé Oh il a essayé masterclass, il a essayé. On va aller voir franchement. J'ai vu ce que t'as voulu faire. T'as voulu l'attraper au vol. Elle a elle a glissé. Ah mince. Bah du coup éliminé. Encore un éliminé les gars. Voilà les belles. <rire> On va regarder à la voir si tu veux. il y a une seconde, tu disais que Azat c'était ton pote. Regarde ce qu'il fait là. Azad, tu veux pas gagner Mais sauf que tu m'as dit de faire faire il a fait ce que j'ai Si Enzo t'aurait gagné, t'aurais pris quoi comme jeu vidéo toi FIFA 24, il a dit, il voulait prendre FIFA 24, l'autre pas carrément. Il a fait ce que j'ai fait, tu m'as dit, j'avais pas le droit de. Non, il a pas fait ce que t'as fait, c'est une idée à tu Azad, si tu gagnes, tu prends quoi comme jeu vidéo Hein Tu prends comme jeu vidéo Tu Harry Potter, soit bah peut-être pourquoi Parry Potter pas aussi, ou ce uh, Gona Faranyak. Ok. Là voilà, les gars, il en reste 4, ils vont se mettre de dos. Ah, dos. Oh Incroyable. Quand je vais leur annoncer la nouvelle, ils vont péter un câble, il n'y en aura que. Attends, rien. Les gars, je vais annoncer la nouvelle, leur dis pas, leur dis pas, je me rapproche. Les gars, rapprochez-vous. Ça on quatre. vous voit tous. Là c'est quasiment la demi finale voire la finale. Vous allez vous mettre de dos. Le premier que je vois se retourner, il est éliminé. Bonne chance à vous. Vous inquiétez oui, pas, une est il va pas tirer fort là. Je vais pas tirer fort vu que vous êtes. De vous mettez de dos et vous avez le droit de faire euh, des pas chassés latéraux. Mais une question, je et vous n'avez pas le droit de vous retourner. Bah oui. Qui si A partir de maintenant, vous retournez pas Oh ça a, touché, ça, a pas touché, ça a touché, non Ça a touché, non Mais non, sinon ma tête, elle aurait raisonné. Regardez à la barre, comme vous l'avez vu, ça a touché. Pourquoi t'as mis un bonnet Pour aller est Peut-être que le coiffeur il t'a gâté comme moi Mais j'ai un bonnet parce que le coiffeur il m'a gâté. Il bon bah du coup éliminé, on passe à la grande finale. La grande finale ça va être simple. Tous les éliminés, ils vont devoir tirer une fois chacun leur tour. C'est libre. Par contre, ils vont être très très proches. Il y a un truc à C'est le Il a un truc à vous dire, les gars. Regardez-moi. Écoutez-le, les gars, s'il vous plaît. Si tu es vraiment le bon avec moi. Ma parole, je vais payer son grec Oh, Tu penses qu'il faut éliminer Azat ou pas Oui. Il lui, c'est lui depuis tout à l'heure. C'est lui depuis tout à l'heure qui nous dit de éliminer C'est parti. Oh ah ils l'ont abattu Non non en fait les débats ont touché à Zach. Ok ok on va voir à l'avant, on va voir à l'avant, on va voir à l'avant. Azad, ils tu abattu les deux, Il nous a dit ça. après, ça touché déjà, on demander parce qu'Azat, il sait pas, il est là, il a pris un je les deux balles à mon toucher, sur Oui, oui, ça, c'est C'est il regarder. C'est C'est qui qui est concerné? Qui est concerné? Ça t'a touché ou pas? Il y a là-bas Azad, je tiens vraiment à te féliciter parce que. Sur 12 personnes, il y en a 10 qui voulaient ta peau. Je sais pas pourquoi. Bah, Azat, il est gentil. Tu as été jusqu'en finale. Malheureusement, ils t'ont abattu. Donc, t'as été éliminé. Ah, pour moi, j'ai gagné parce que malgré qu'ils voulaient passer la première Sur on a regardé. Sur Iba, ça t'a euh, touché. Ça a rebondi sur le final. Tu t'es pas d'accord Non, je suis pas d'accord. Ok, mais l'arbitre il a pris une décision. Donc, on a le grand gagnant. Bien, Bien joué, mec. Il a été discret pendant toute la partie. C'est ça la technique d'être discret. Pas de problème. <rire> Alors là, je vais te demander déjà sur quelle console tu veux le jeu Sur la PS4. PS4, tu veux quoi comme jeu Tu veux quel jeu FIFA 23 Ok, bah ce sera FIFA 23 pour lui. Bien joué. Les gars, n'hésitez pas à mettre un like pour lui. Il a été très très fort. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.